Nous suivez depuis la chaîne chrétienne TV Parole Créatrice. Vous êtes en Angola, vous êtes au Gabon, au Congo-Brazzaville, vous êtes en Belgique, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, partout où nous émettons, nous vous disons Shalom, peuple de Dieu. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission. Parlons de Jésus-Christ. C'est une émission qui a pour but de promouvoir l'œuvre de Dieu et de les enfants de Jésus-Christ, ainsi que de gagner les âmes pour la gloire du Seigneur. Présenté par moi votre humble serviteur Olivier Mouillot. Et comme vous le constatez, aujourd'hui je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu qui va nous émailler tout au long de cette émission. Il va nous parler de la parole du Seigneur. Il s'appelle l'évangéliste Enoch à qui je dis déjà bonjour. Bonjour Papa Olivier. Comment vous allez? Je veux bien, merci. Vous êtes en forme? En forme. Bon, je vous signale aussi que cette émission est en bilingue. On va mélanger les lingala, les swahili, l'anglais, pourquoi pas, d'autres langues. Tokolobila le de l'eau notre thème du jour auto le thème du jour c'est je n'ai point je point honte de l'évangile partout où partout je suis dans nos auditoires dans nos milieux professionnels dans les écoles oui Partout où je suis, pour nous nous C'est lui qui s'est sacrifié dans la croix parce que nous allons être la vie ou Nous y a mélodieux. Pour nous, nous bonheur ou nous de la part du Seigneur. T'es et nous un mot parlons de Jésus-Christ. Oui, parlons de Jésus-Christ. Il faut que biso nous de chrétiens, nous puissions parler de ces dieux-là, les dieux qui nous a donné la vie, les Dieu à qui nous avons confier notre, notre vie notre destinée, parler de lui c'est une, une très très bonne chose pour moi personnellement c'est une très bonne chose Frère donc, euh, dites moi d'abord euh, pour ceux qui, ne, ceux qui ne croient pas ceux qui ne, ceux qui ne connaissent pas Jésus c'est dit qui est Jésus pour toi Jésus est qui pour moi Jésus est Seigneur pour moi Jésus est, est, est, est mon salut comme l'apôtre Paul dit Christ est ma vie Christ est ma vie voilà il est ma vie c'est juste, il est ma vie. Comment est-ce qu'un chrétien peut se dire, moi je suis chrétien, quel est le comportement, le rôle d'un chrétien le rôle d'être chrétien, ça se trouve déjà dans la Bible. La Bible dit que nous sommes les sels de la terre. Nous sommes là pour donner de la saveur. Nous sommes là pour donner le goût, pour donner la saveur. Dans ce monde, nous sommes là pour, pour donner le goût. Pour donner le goût, Frère Enoch, Aujourd'hui, tout le monde est chrétien est devenu chrétien nous savons pas à distinguer ni chrétien ni parce que tout le monde nous parle toujours de la part du Seigneur. C'est vraiment un phénomène qui est vraiment actuellement non seulement ici ici à Kinshasa ou bien en République démocratique du Congo, c'est partout dans le monde. On n'essaye pas, on ne comprend pas. tu à celui là étant que chrétien, celui là étant que celui là qui n'est pas chrétien. Toi ça va mélange parce que c'est tout à fait difficile aujourd'hui. Ton Seigneur a déjà répondu à cette question. Il a dit on reconnaît un arbre par ce fruit. Aujourd'hui, Batunia se dit pourquoi Mais Ce qui est vraiment C'est un peu ça. Ça m'pèse, frère, non. Toco t'as peiné, la maman elle est comme on a bissoué à mon collège. Lo, n'as-tu pas sonité? Y'a copanza sangou. Malamo yandzambi. Réellement, le rôle de l'évangélisation, c'est de propager la bonne nouvelle et pas yabatourend bayambi en côté. Commentez. Quels sont les mécanismes ou bien de méthodes que un chrétien peut se dire, voilà ce mécanisme que nga lelo fonance ça la boyer parce que naki n'ko gagner ba an pour le Seigneur. La première des choses, c'est ce que Paul a dit dans Romains, c'est euh, dans Romains chapitre, euh, permettez-moi d'utiliser la Bible, oui. dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 1 à partir à verset 16, porte Paul a dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. Je, la, la, parmi les méthodes que Dieu a utilisées, la méthode le plus efficace on zamba pour que l'Évangile euh, euh, ait été propagé, et Ezayo. Ils ont point ont Donc, la parole est partout. Est-ce que gagner une âme pour le Seigneur, est-ce que c'est vraiment très important C'est très, très très important même. Gagner une âme pour Dieu, c'est ça même le, le cœur, le cœur de l'évangile. Parce que la Bible dit que notre Seigneur est venu pour des brebis perdus. Ce qui a à Yakanamoukili, à a à l'équipe Tanyosoya, à et lorsque nous étions encore des pécheurs. Lorsque nous étions encore loin de toi, Dieu nous a rapprochés. Tant a, a a a a Qu que nous avons nous avons Qu'est-ce qui fait que Moutou Oyo, gagné l'âme qui était perdue. Aujourd'hui, après l'évangélisation, il s'est dit à bon la monté ma, à rejoindre l'église. Mais tout monde après quelques mois, il s'est C'est dit à quoi C'était la mauvaise parole, la mauvaise nouvelle qui était annoncée, ou bien c'était vraiment une âme perdue non, On répond à deux dimensions. Premièrement, on répond à la parabole Yassemer. Parabole Yassemer, Jésus, il parle de terre et de sémence. Il parle de, se, de terre et de semences, il dit que le semeur est sorti pour semer. Et la responsabilité, premièrement, il y a d'abord le semeur, abîmé à, à semer. Deuxième responsabilité, il y a maintenant, il y a ma semence. Ma belle, il y a ma, ma lamme, et il y coulo, a un peu, il y a un peu. Il permet semence, il y a et il y a un peu, il y a un peu. Ma belle, il il y a un peu, il y a un peu, un peu, il y a un peu, un peu, et aussi, Premièrement, un bateau qui bateau a yoka qui bateau y a a beaucoup de personnes, seigneur, seigneur, seigneur, Bazo seigneur, seigneur, seigneur, senior, seigneur, bazo seigneur, seigneur, seigneur, seigneur, seigneur, musica seigneur, seigneur, seigneur, seigneur, seigneur, seigneur, seigneur, seigneur, seigneur, seigneur, seigneur, facilement seigneur, seigneur, seigneur, seigneur, seigneur, seigneur, Permettre un zamba toujours. en même 3.20. je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend, j'entrerai chez lui. Je prêt avec lui. Et lui avec moi. Vraiment, merci Frère Enoch, C'est vraiment une intervention très pertinente. Euh, ma question est, est encore de savoir. Frère Enoch, qu'est-ce qui fait que... Parce que la Bible nous dit lorsque une âme est gagnée, c'est une grande joie. C'est une grande fête dans le ciel. Oui. Mais âme où est gagnée, il s'est perdu encore. Ba, il y a il faut toujours To l'embattre. ya il y a déjà. Il faut pas, il faut pas qu'on ya ya plusieurs paraboles où Jésus a pc. Premièrement pc parabole ya dragme a drague. Oui maman monko dragme a bungisie drague na enanda koza kinango sang. A bungisie monko a kupanzanda kumobimba qui n'ont été à retrouver drag mais moi quand chance, on a peur ça la nini ako kiniku benga n'inga na ye ako yaba sepela deuxièmement izali parabole ya fils prodigue tu moni mona mobali wana ki asengi tata na ye bozui par héritage na azu yango akeyi mosi pandi pandi pandiango. et lorsque avana ki na kati ya milobi tera quand même na tata tika na zungé pai na ye tango zoko ki pai na tata ayama ki et toujours notre dieu est un dieu d'amour J'aimerais te dire toi qui me suis en cet instant nous avons un dieu un dieu d'amour il va te recevoir à bras ouverts. J'aimerais aussi aux hommes de Dieu, oh, komi si fatigué, vraiment, je te dis oh, yo, Oyo, santi, après quelques temps, il e voilà pourquoi Bible le, que le fort soutienne le faible. Bao baza makasi, ba soutenir baza bao baza ba faible. Koni moko tende mouté pélissa moutou makastan bako nezoza la ebele, ne moutou zopelamaka. Ce qui moko l'embi, biso bao moussutu tikalana to sangana, toke ne koulouka et to soutenir, to ebisa ye, nzambaza, azaka na besona yo. Donc, comme je disais, vraiment les gens doivent accepter Dieu. Nzambé ho bandimeli, il faut ba lobae, il faut ba panza, s'en m'a la mounaye. l'évangéliste Anok, tourum d'aoko manasouka et missionna bibi. Oui. Euh, merci vraiment pour votre euh, intervention. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur l'évangélisation en émo Merci d'abord, Papa Nané, au Yambinga, une émission vraiment je suis allé au Bafleur. Ce que tu peux retenir, la porte-poil de l'objet n'ai point honte de l'évangile, car c'est le salut de quiconque croit. C'est le salut de quiconque croit. Je, en de dans Je en de Mais celui qui a cru à Dieu ne peut jamais avoir honte de parler de ces dieux-là. Je à papa Olivier Je les solo, il y a miracles, il y a Jésus, il y a des miracles, il y a des miracles, il y qui des miracles, il il il des dieux nous devons parler de lui avec, avec assurance avec assurance j'aime beaucoup les solos qu'on a la bible bakangi kangi ba disciple je me par là Bakangi kangi bah, bah, pendant un moment ba bah Bango papa Ba si bo bah bah bah bah bah bah bah bah bah Directement Côté assoussant au malam quelque part encore bakangi bango bati bango nakasho babi misi bango beti bango film babi misi bango bote assouye sumasi au nanti bakiy banga ni sika moro bna de apport babani ko sambela babi sinza me babi Seigneur voit leurs menaces et donne à tes serviteurs la capacité d'annoncer ta parole avec ardeur ils ont prié et jambes la Bible dit tout à coup l'esprit de Dieu est descendu ils sont sortis bakiy bani ko pande au malam bien aimé dans Seigneur ceux qui ont b'a hésitation ils en ont catamuté manaiy omo bamiurmi Bukamabolongo, implore le Seigneur qui, qui, que tu as reçu, il te donnera la force et tu vas sortir pour annoncer. Bien aimé, maintenant Seigneur, sors, parle de ces dieux que tu as reçu. C'est ce que je peux dire. Merci. merci, merci.